Hi, Bonjour, je suis Sandrine, responsable technique des formations et coordinatrice des tests à Pronils. Aujourd'hui, je suis ravie de vous faire découvrir les nouveaux gels de camouflage LED UV ProNips. Venez, on les regarde ensemble. Les gels Pronils camouflage sont là pour vous aider à réaliser le parfait look French Manucure ou naturel sur n'importe quel type d'ongle. Ils catalysent en seulement 30 secondes sous de light, 2 minutes sous UV, ils ont une faible sensation de chaleur. Vous pouvez les travailler sur 5 ongles à la fois en fine couche ou ongle par ongle en couche de construction pour la technique de French inversée. Et comme tous nos gels Heart builder, vous pouvez les utiliser comme gel de base, gel de construction, pour les types d'ongles normaux à sec. Les gels pronés Camouflage sont disponibles en différentes teintes et couvrances pour s'adapter à toutes les teintes de peau et tous les problèmes d'ongles. Le camouflage masque est un gel de construction dur de viscosité et égalisation moyenne avec une couleur de peau intense. Grâce à ses propriétés hautement camouflantes et sa solidité, il est parfait pour camoufler les imperfections de l'ongle ainsi que pour la réalisation d'extensions du lit de l'ongle sur ongles courts ou abîmés comme par exemple les ongles rongés. Le camouflage masque est la couleur la plus foncée dans la gamme de gel de camouflage et il est donc parfait pour les peaux foncées. Le camouflage Nude est un gel de construction dur avec un fini naturel proche de la couleur de la peau. Grâce à sa viscosité et égalisation moyenne, il n'a jamais été aussi facile de rallonger le lit d'ongle et de couvrir les imperfections de manière si naturelle. Le camouflage Peach est un gel de construction dur avec un fini naturel proche de la couleur de la peau et une note de pêche. Très facile à utiliser grâce à sa viscosité et son égalisation moyenne. Sa subtile couleur de couvrance peau-pêche revitalisera tous les lits d'ongles et couvrira n'importe quelles imperfections. Et bien sûr, le gel Hard Builder Milky Pink de viscosité moyenne et forte égalisation peut aussi être utilisé comme gel de camouflage. Sa couleur rose laiteuse après catalysation couvrira les imperfections de l'ongle d'une manière très douce et est fortement recommandé pour le look baby-boomer. Et voici les résultats d'application d'une fine couche de gel de camouflage sur l'ongle naturel. Le masque renforce la teinte rosée de l'ongle. Le nude procure un rendu très naturel. Le peach booste la couleur de l'ongle et le milky pink adoucit la couleur de l'ongle. Les gels prônés Camouflage offrent tellement de possibilités. Vous pouvez les utiliser comme gel de base, de construction, mais aussi comme gel de couleur naturelle. Je les aime tous. Amusez-vous à choisir et utiliser nos Bye. produits. Bye